Shalom Nous prenons la suite de notre euh, série euh, « Entrée et se mouvoir dans l'invisible, le royaume des cieux » et euh, vous vous souvenez que je vous avais dit cette phrase qu'avant qu'une culture existe, il y a eu un culte et avant qu'un culte existe, il y a eu un dieu et je vous avais dit dans la précédente, il me semble bien, la précédente vidéo vous avoir vous avez, euh, bien fait comprendre que Satan est en... Une créature ne peut pas être partout à la fois dans le monde. Et parce qu'il est justement, euh, bah il n'est pas omniscient comme Dieu, même s'il veut faire, se faire passer pour Dieu, il n'est pas omniprésent non plus. Il est obligé de s'aider et de se faire aider, et il se fait aider par des, des puissances de ténèbres, que l'on appelle des, des dieux territoriaux, des esprits territoriaux qui ont des territoires répartis sur toute, euh, sur toute la terre, qui ont autorité sur ces territoires, et qui ont besoin de, pour être en quelque sorte euh, nourris, pour pouvoir rester en place, ils ont, ils ont besoin de cette adoration des hommes, que les hommes leur donnent sans même en avoir conscience, souvent, en tout cas à notre époque, mais euh, cette adoration qui leur est apportée leur permet de maintenir leur autorité sur un territoire et sur un lieu. Euh, nous avons vu aussi dans d'autres vidéos que Satan est entré en contact avec Adam par le biais du serpent. Et en fait c'est de la même façon que les dieux territoriaux, les esprits territoriaux ont dû établir une relation avec les descendants des premiers, du, du, du premier homme, pour pouvoir leur demander l'adoration. Satan euh, n'est donc pas créateur, mais il ne peut rien inventer de nouveau, il ne peut rien créer. Par contre, il est un, un magnifique copieur et il utilise les, les lois spirituelles de Dieu en les tordant afin que ça puisse servir à son besoin, son besoin d'adoration. C'est pour ça que les lois spirituelles, euh, en quelque sorte, sont les mêmes dans le monde de l'occultisme euh, que euh, dans, dans le monde de l'esprit, dans le monde de Dieu. Parce que en fait, ce sont les mêmes lois que Satan a récupérées pour les utiliser en les tordant à son avantage. C'est pour ça qu'il est important de connaître les lois spirituelles de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse créer des lois et qui puisse euh, euh, établir des lois. Euh, Satan ne le peut pas, ce n'est qu'une créature. Dieu est Dieu, il est le seul Dieu. Alors, la, le début de, de l'idolâtrie des hommes a commencé euh, avec un homme particulier, particulier euh, qui s'appelait Nimrod, hein, cette idolâtrie, ce culte de la personnalité euh, où, où, où l'homme se fait passer pour Dieu, pour un dieu, date à peu près de cette période-là, de Nimrod. Alors, euh, nous avons vu qu'il y a eu euh, une nouvelle alliance qui a été établie entre Dieu et la terre au moment du déluge, au moment de Noé, et Noé, qui était le seul homme juste euh, dans sa génération, a été le moyen de sauvetage de toute l'humanité. Et par le biais de ses trois fils, tous les euh, hommes de la terre ont pu, ont, les ont pour père en quelque sorte. Les trois fils de Noé, c'est Sem, Cham et Japheth. Et nous voyons cela alors dans, dans, dans la Genèse, et j'aimerais vous donner les, les références. Vous trouvez cela, toute la descendance de, de Noé. La postérité de, de Noé se trouve dans Genèse 10. Alors, à, au départ, quand on lit ce chapitre, euh, ça peut a l'air très rébarbatif parce que c'est des noms un petit peu difficiles à lire. Et ensuite, on ne sait plus très bien euh, à, quel, euh, à quel peuple, en fait, on fait référence. Alors, je vais vous donner juste quelques, quelques jalons pour vous faire euh, envie de chercher. Euh, parce que quand vous allez chercher, c'est très intéressant vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est comme les généalogies, c'est quelque chose qui est un petit peu pénible et rébarbatif à lire, mais les généalogies qui sont mises dans la Bible nous, nous indiquent beaucoup beaucoup de comment dire de, de détails ça paraît des détails mais en fait quand on les met les uns à côté des autres on arrive à comprendre le pourquoi de certaines choses. Alors Chapitre 10, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'avait pas des fils avant le déluge. On le verra un petit peu plus tard. Euh, ça encore, c'est notre façon de lire notre façon occidentale de lire la Bible qui souvent nous fait faire de fausses interprétations. Alors, euh, au verset 2, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javon, Tubal, Meshach et Tiras. Alors, Japheth, on va dire que Madai, euh, ça correspond au grec. Euh, euh, Gog, Magog. Euh, c'est les peuples du Nord, c'est plutôt la Russie. Et vous allez avoir ensuite des, la déclinaison au niveau des fils. Donc les fils de Japheth furent Gomer. Alors les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Ensuite Japheth, il a un autre fils qui s'appelle Javan. Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. Et Kittim c'est c'est Chypre et, et euh, Tarsis c'est l'Espagne. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon les langues de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc en fait les, les, les Japheth c'est celui, c'est le, le fils qui s'est, la, la descendance de ce fils c'est le plus réparti sur la terre au, dans les zones lointaines. Les fils de Cham furent, alors c'est ce qui va nous intéresser, Kush, Mitzraïm, Put et Canaan. Alors, Kush, Kushit, c'est euh, ce qui sera la Syrie, la Syrie c'est-à-dire le nord de la Mésopotamie. Mitraim, c'est l'Égypte, au contraire le sud. Put, c'est la Libye. Et Canaan, ben, c'est toute la zone euh, de ce que nous appelons en ce moment le Moyen-Orient, avec Israël au centre. Et c'est le pays de Canaan. Le pays de Canaan, on verra les, les, les limites de ce pays. Alors, maintenant il y a la déclinaison. Kuch il a, il a des fils. Saba, Avila, Sapta, Raema, Sapteka. Les fils de Raema, c'est Sheba et dedans. Et Cush, verset 8 du chapitre 10, Kuch engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. En fait. Euh, euh, puissant chasseur devant l'éternel c'est pas tout à fait juste la, la traduction juste serait euh, il fut un, un puissant chasseur contre l'éternel c'est à dire qu'il s'opposait en fait à l'éternel c'est pourquoi pour verset 9 l'on dit Nimrod vaillant chasseur devant l'éternel c'est traduit à l'envers dans l'hébreu d'après l'hébreu alors on va voir que cet homme Nimrod qui est donc un fils de Cush. Kush, ça veut dire le noir, le brûlé. Nimrod va d'abord régner sur Babel. La tour de Babel, elle vient de là. Il régna d'abord sur Babel, Erek, Akkad, Kalné, au pays de Chinear. Le pays de Chinear, c'est la Chaldée. C'était un pays qui était extrêmement euh, développé dans la civilisation. On voit, vous vous souvenez de l'histoire d'Acan au niveau de Jéricho, Jéricho qui était la première ville de, du pays de Canaan que les fils d'Israël ont pris à leur arrivée. Et euh, tout ce qui, était, ce qui appartenait à Jéricho était appelé, ce qu'on qu qu dit, interdit, a été était nommé interdit, c'est-à-dire que tout était réservé pour l'éternel. Et donc on, on ne devait rien prendre. Et euh, Acan avait un très beau manteau de Chidéar. Tellement beau qu'il a dit non ça je, je, je peux pas le détruire c'est trop beau et il a pris de l'or avec ce manteau le manteau de Chinea et c'était donc c'était des manteaux qui étaient faits de fil de de bicius. le bissus, c'est un fil extrêmement extrêmement extrêmement fin puisque un manteau euh, pouvait être euh, pouvait être rassemblé dans un anneau euh, dans un anneau le, le manteau, de tissu passait tellement c'était fin. C'était fin et, et chaud, et c'était surtout, euh, en général, très beau de, de tissage. Le manteau de Chinéa. Donc, c'était le début de, du règne de Nimrod. Nimrod. Ça, c'est plutôt pour le sud de la Mésopotamie, Babel, Erech, Akkad, Calné, au pays de Chinéa. Mais, il est dit au verset 11, de ce pays-là, sorti Assur. Assur, c'est l'Assyrien, pas le Syrien, mais la Syrien, l'apostrophe. Et euh, la capitale de la Syrie, c'était Ninive, Rehoboth, Ir, Kalak, Rezem, entre Ninive et Kalak, c'est la grande ville. Donc on voit toute la Mésopotamie qui devient en fait un, un lieu de, de grande culture, et l'histoire le dit, hein, et c'est la domination de Nimrod qui a permis cela. Mitzraim c'est l'Egypte, alors Mitzraim au verset 13 engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naftuhim, les Pachtrusim, les Kaluchim, Nous sont sortis les Philistins et les Kaftorim. Et au verset 15, nous voici avec Canaan Canaan donc est le plus jeune fils de Cham Cham étant le fils de Noé alors Canaan engendra Sidon son premier-né, Ehet et les Jébusiens les Amoréens, les Girgasiens, les Évins les Archiens, les Simiens, les Arvadiens les Sémariens, les Amatiens ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Gérard, sinon, sinon c'est au nord, vers le Liban, selon euh, jusqu'à Gaza, vous voyez Gaza, l'actuel Gaza, qui veut dire euh, le, le lieu fort, du côté de Sodome et de Gomorre, donc du côté de la mer morte, d'Adma et de Séboïm jusqu'à Lécha. Voilà, les limites du pays de Canaan, euh, qui sont les limites du, de ce pays que Dieu a promis par euh, promesse d'alliance pour les descendants euh, d'Abraham. Il a donné ce pays, déjà, euh, potentiellement on peut dire, il l'a donné à Abraham lorsqu'il a conclu son alliance avec Abraham. Vous voyez cela un tout petit peu plus loin dans euh, Genèse euh, Genèse 13, verset 14 L'éternel dit à Abraham Après que l'autre se fût séparé de lui Lève les yeux Du lieu où tu es Et regarde vers le nord et le midi Vers l'orient et l'occident Car tout le pays que tu vois Je te le donne à toi Et à ta postérité Parcours le pays Etc, etc Donc il est donné à Abraham Alors euh, il faut, ça vaut la peine de comparer les versions parce que euh, dans certaines versions on a une, une, une traduction beaucoup plus juste que dans euh, d'autres versions. Souvent la version seconde est un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu limite. Donc, moi je vous encourage vraiment à aller voir plusieurs versions. Quand vous pouvez aller, bien, aller, aller lire directement dans la Septante sur, sur internet, vous la trouvez parce que là, c'est un texte qui est quand même euh, plus proche de l'original. Donc Canaan, il a engendré des fils, voilà les limites, et ce sont là les fils de cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils de Héber. alors je ne vais pas parler de, de Sem, qui va aboutir directement, à, euh, à l'histoire de la tour de Babel au chapitre 11. Nimrod est donc ce premier homme qui va, euh, oh. qui va être un souverain sur la terre. Il n'y en avait pas eu jusqu'à présent. C'est le premier homme. Et il va établir sa domination euh, Nimrod se trouve très peu de temps donc après le déluge il se passe à peu près un siècle entre le déluge et la tour de Babel un siècle, pas beaucoup et euh, Nimrod va, va se mettre comme un défenseur, il est chasseur il est chasseur parce qu'en fait après le déluge se sont multipliés pas mal de bêtes féroces Enfin, de bêtes sauvages on va dire plutôt et euh, les hommes ont cherché à, à s'unir voilà Babel pas seulement pour euh, pour se faire un nom comme il est dit pas seulement pour, euh, pour désobéir bien sûr c'était certainement pour désobéir à Dieu puisque Dieu avait demandé que, ça, que les hommes se dispersent. mais surtout parce qu'il y avait un besoin de protection étant donné qu'il y Lorsqu'on est loin de Dieu, on a besoin de protection. On se sent, on se sent trintif, on se sent, on se sent pas à notre aise. On a peur, on a des peurs. Vous savez que la peur va avec la désobéissance. C'est c'est la première chose que, qui a collé à l'homme euh, dès le jardin d'Éden, c'est la peur. Euh, Adam a eu peur. Il a donc la peur, c'est quelque chose qui colle à la peau. Et bien, euh, quand on est nombreux, on a moins peur. Et Nibrand a utilisé ce moyen pour dominer, pour dominer sur les hommes euh, de sa génération et ainsi, euh, et ben, euh, ajouter euh, terrain à terrain, lieu à lieu, ville à ville, et devenir un, un, un souverain. Et très vite, euh, très vite, avec Kuch, ils ont été des euh, déifiés, euh, c'est-à-dire euh, reconnus comme des, comme des dieux. Les contacts ont été pris euh, entre les, les, euh, les hommes et euh, les, les, les fils de Dieu. On le voit dans le, la Genèse au, au chapitre euh, oui, nous avons vu que le pays de Canaan, les limites du pays de Canaan, de ce pays dans lequel le peuple d'Israël va rentrer plus tard. Et euh, Dieu a donné un ordre particulier. Il a dit euh, en Lévitique 19, vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne ferez pas de dieu de métal fondu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Parce que l'idolâtrie, en fait, c'est le meilleur moyen pour canaliser l'adoration. Canaliser et la grande victoire de Satan a été de faire croire aux nations que les démons étaient des dieux donc plus il y avait d'idoles plus en fait les hommes se détournaient du vrai dieu et adoraient ces, ces puissances démoniaques qui avaient une manifestation spirituelle il y avait des manifestations spécifiques et, et on le voit encore dans notre temps où il y a des, des, des, des sortes de révélations des sortes d'apparitions qui, qui ne sont pas de l'ordre du spirituel de Dieu qui ne sont pas de l'ordre du royaume de la lumière, mais qui viennent du royaume des Ténèbres, en contrefaçon, puisque Satan va se déguiser en ange de lumière, donc c'est le aussi. Donc les, les Israélites avaient l'ordre de ne pas faire d'idoles, et de ne pas, on voit au Lévitique 17, 7, « Ils ne sacrifieront plus leur sacrifice aux démons, après lesquels ils se prostituent, Ceci, ce sera pour eux un statut perpétuel entre, dans leur génération. » Euh, le peuple d'Israël avait, avait en quelque sorte une classe sacerdotale qui servait d'intermédiaire entre eux et Dieu et il n'était pas question qu'ils aillent faire n'importe quoi, n'importe quel sacrifice, n'importe où, n'importe comment. Et il est dit que... Euh, dans le psaume 106 au verset 36, ils disent ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Hein? Les, il faut bien comprendre que le diable et ses anges se sont approchés des hommes pour les tromper, pour les piéger, pour les asservir. Et en entrant en, en contact avec eux, comme nous l'avons vu dans le chapitre 6 dans une autre vidéo. Euh, Chapitre 6 de la Genèse, nous voyons que Satan, en fait en entrant en contact avec eux, ambitionne de, de pouvoir les contrôler, les posséder. La profondeur et l'aberration de cet esclavage est, à la, est à, la, à la mesure de la volonté de chacun en fait. Si, si chacun décide d'adorer de, de, un, une idole, et bien voilà, on, on ne peut rien contre ça. Mais quand on se détourne du vrai Dieu, forcément on va s'attacher à une idole. Parce que dans, dans l'homme, il, un, un, il y a un vide en forme de Dieu. Je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Euh, C'est Dieu réclamait des sacrifices. Vous savez que le plus grand sacrifice va libérer la plus grande puissance. Preuve. Le plus grand sacrifice qui a été fait au monde, c'est le sacrifice du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a été donné au monde et du coup, ça libère la puissance de ôter le péché du monde. On a un exemple dans la Bible, autre que celui du Seigneur, qui est en fait l'histoire de Mécha, du roi Mécha. Je vous le laisse lire pour que je vous donne exactement la... La référence, c'est dans 2 rois 3, 26 et 27. Je vous lis ce verset, mais je vous laisserai euh, regarder par vous-même. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dons. Mais il ne le purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous voyez que le sacrifice du premier-né du roi de Moab empêche, empêche, en fait, les Israélites de gagner une bataille. Jésus est le fils premier-né du Père. Vous voyez bien que la victoire a été remportée à cause de ce sacrifice-là. Euh, et ça a libéré la puissance de, de, de ôter le péché du monde. Et euh, Satan a été vaincu. Euh, je crois que je vais m'arrêter là parce que ce sont des, ce sont des choses qui, sont qui ont besoin d'être méditées, d'être euh, réfléchies, d'être revues. Et surtout, je vous le demande vraiment, vérifiez dans les Écritures exactement ce qui dit. C'est le Saint-Esprit qui doit... Je vous convaincre. Je vous dis à la prochaine fois, Shalom.